Nous sommes arrivés à la Nouvelle Orléans, et la musique ça s'entend. Alors papa, première impression de la Nouvelle Orléans Attends, c'est trop tôt. Cool. Mais, Mais Première impression Bah écoute, euh, je sais pas, c'est déjà sympa, on va entendre la musique. Vous l'entendez, hein Ça doit être sympa, on va y aller, on va voir ça. Allez, on y va On arrive dans la rue Bourbon, Bourbon Street. de la de, de la rue Bourbon oui alors la rue Bourbon c'est pas toute la Nouvelle-Orléans mais quelles sont tes premières impressions bah, maintenant je peux te donner mon impression parce qu'on a fait je crois les trois quarts de la rue Bourbon c'est très folklorique et c'est bien c'est beau à voir il y a un inconvénient c'est que les gens qui font qui jouent de l'instrument ou, ou des claquettes peu importe euh, ils, ils viennent vous mendier vraiment ils viennent vous tirer presque de l'argent de votre portefeuille ouais, ça c'est vrai alors j'ai trouvé le truc. Si jamais un jour vous devez venir à Nouvelle-Orléans et que vous visitez la rue Bourbon, je vais vous donner un truc. Écoute bien, c'est un truc d'un hein. grand voyageur, un grand voyageur. Bien sûr, sont la première ici. Bon, ce qu'il faut faire, c'est surtout pas les regarder et surtout. Pas regarder, euh, montrer que vous les regardez. Parce que si vous montrez que vous regardez, alors ils arrivent chez vous avec un seau, avec une boîte. Il faut faire semblant de rien. Vous regardez, mais surtout ne pas montrer que vous et, les et regardez. c'est pour ça que j'ai vu beaucoup de gens filmer en douce. En douce. Ouais. Parce qu'en en fait, ils vous poussent à payer si vous les filmez. Ou alors si.. T'as l'intention de leur donner du pourboire, tu regardes et tu leur donnes un pourboire. En fait, ici, c'est si tu regardes le spectacle qu'ils donnent, c'est leur mentalité. Si tu regardes le spectacle qu'ils donnent, eh bien, ça vaut un pourboire. Ouais. Et, et là, en revanche, c'est vraiment très ennuyeux. S'ils ouais, voient que tu as regardé et, que as, et surtout que t'as filmé et que tu payes pas, tu tu donnes pas pourboire, ils te suivent. Tu... On est presque obligé de devenir méchant pour qu'ils nous lâchent les baskets. Et ouais. ça, en revanche, c'est vraiment désagréable. désagréable. Ouais. Euh, sinon, oui, bah écoutez, si t'as l'intention de vraiment Donner du pourboire, tu regardes, tu payes. Mais ici, c'est tu regardes, tu payes. Et si tu payes pas, ils viennent te, te, te chasser. Bon, et sinon, c'est plutôt agréable. Ah non, des non, agréables. non, c'est agréable, c'est une ambiance bon enfant. Euh, euh, ça, non, non, c'est très très très bien. Puis moi, j'ai quand même un peu faim là, non Ah, ah oui, moi je commence aussi. Tiens, quoi, tu dis, bon, bon, j'ai je... envie de te proposer de manger de l'alligator. Alligator, l alligator Ouais, d'alligator. Tu sais quelle différence qu'il y a entre un crocodile et un alligator Bah oui, hein, la, le, le crocodile, la gueule, elle est plus large. Mais non, c'est carrément pareil. <rire> il y a papa, il veut faire une course avec des jeunes. Mais vraiment, n'importe quoi. pas okay. mal, <rire> Pas mal, pas mal, not bad, not bad. C'est pas mal, tu m'impressionnes pas mal. Pas mal. Dans la main, non, tu fatigué pour trois semaines. Non. On peut recommencer une deuxième fois. Oui. tu as goûté chez Tabasco une sauce qui est 1,4 millions Scoville, ils ont ici une sauce de 6 millions de Scoville, là, celle-là, 6 millions de Scoville, et en fait elle est tellement piquante que tu peux l'essayer, mais tu dois signer une décharge, comme quoi tu te ne retournes pas contre le magasin, et le touriste qui est là, là, là, le touriste là, nous a dit qu'il a essayé cet après-midi, il, il est presque mort, tu essayes Attends, d'abord, est-ce que tu as écrit le testament, d'abord Est-ce que tu as écrit ton testament <rire> Allez, tu essayes plus Pour mes abonnés pour, hey, wow. pour mes abonnés Allez Tu veux essayer oh, non, non, non. Ah, Mais faut signer la décharge, hein Bon, d'abord, j'appelle maman, d'abord. Ouais. 6 millions de Scoville, ça te dit bah, T'as survécu 1 ,4 million. Une idée, Larissa, c'est 600 Scoville. 600 Scoville. Larissa. Pas mal, déjà. Ouais. Ah oui, non, mais non merci, ça ira. C'est pas la même marque, Non, hein. c'est pas la même marque. C'est sympa de pouvoir goûter les sauces comme ça. Elles sont pas toutes piquantes, hein. Il y a des sauces plus douces aussi. Elle est bonne celle-là. C'est celle-là, Ouais, celle-là, celle-là, Elle est bonne, hein Regarde, il y en a à perte de vue des sauces. À perte de vue. Mais voir ça. C'est dingue, hein Non, non Tu la veux pas mmh. Toutes les viande, les choses sont délicieuses. Hein. Mmh. Et le petit goût fumé, tu le sens Et c'est bon ouais. mmh. Si tu as vu la vidéo où je découvre à la Nouvelle-Orléans Regarde, il y a le lien là-haut. Hein. Si tu regardes la vidéo où je découvre la maison Airbnb dans laquelle nous, en, nous sommes allés, j'en ai fait maintenant un pèlerinage. J'ai amené papa pour lui montrer. Alors, comment tu trouves le quartier et la maison Ah, c'est super, <rire> hein, <c 'est> super. <rire> Waouh J'aimerais bien habiter ici, moi. <rire> Oui, bah écoute, on s'arrête, on va marcher alors. Hein. Tu te sens en sécurité ici, c'est pas mal, hein Oui, bah oui, il n'y a pas de souci, il n'y a personne d'ailleurs. <rire> Ils sont tous au travail. Puis, je suis comme les vrais américains dans le Mississippi. Oui, avant vous mettiez en commentaire qu'est-ce qu'il est grosier, etc. C'est de la blague, la on, blague. on rigole. Hein. Vous me connaissez, ah. vous me connaissez Depuis le temps qu'on que, que, qu parle ensemble, vous me connaissez quand même. Oui, puis bon, plus comme c'est mon papa. On oui. se ressemble un tout petit peu. Hein. Ouais. Il paraît que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. L'arbre, il est là. Mais la toi, po la toi pomme. Toi, tu es tombé vraiment à, à côté de l'arbre. Hein. Vraiment. Là, tu, pourquoi tu veux que la pomme, elle tombe où Bah à côté loin. Bon, moi, je reste à côté. On a vu qu'il t'es planté juste en ah, bas. Pas trop loin. Pas trop loin des racines. Ah, C'est vrai qu'on est bien. Hein, là. Ouais, C'est bon. hein. peinard. Hein. On se revient une sieste. Ah, ouais, ça, ouais. Une bonne petite sieste. C'est dommage qu'il n'y ait pas d'être hein. Ça, ça. Ouais, hein. Qu'est-ce que t'en penses du voyage de New-York, euh, de Dallas, de la Nouvelle-Orléans, Mississippi ça euh, Moi je trouve qu'on a passé un super moment, c'était vraiment génial. Euh, moi j'ai adoré, euh, adoré l'hélicoptère, j'ai adoré tout New-York, euh. enfin, moi ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir quand même. Hein. Ah, Et puis euh, là, là en Nouvelle-Orléans, euh, hier c'était sympa aussi le quartier français, comment t'as trouvé le quartier français moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est euh, le centre-ville, la dynamisme. Tiens, ça, ça tremble un petit peu, là. Il... Je ne sais pas pourquoi il... Voilà, c'est bien. Moi, voilà. bon, ai, j'ai la... ai, aimé l'animation. Euh... Il y a beaucoup de gens qui sont là. La nourriture, elle est très très bonne. On a bien mangé. Hein Qu'est-ce que tu penses de la viande américaine Alors là, elle est super tendre. C'est vraiment génial. Jusque-là, on n'a pas mangé de mauvaise viande. Hein Qu'est-ce que t'en penses hein elle est très bon. hier, hier, la viande elle était bonne. Elle était épaisse. Elle était un, légèrement fumée et bien grillée. C'est vraiment génial. Hein le, le fait d'être en, en mustang, en plus on a une mustang V6, 320 chevaux, c'est pas mal hein, quand même. Hein Qu'est-ce que t'en penses ah ben, Moi, ce que j'adore, ce c'est le fait d'avoir un cabriolet. Le cabriolet comme ça, avec la casquette, c'est vraiment génial. La casquette en plus de chez euh, de chez Gas Monkey, hein, c'est l'émission que tu aimais bien, hein, c'est ouais, ouais, ouais. sympa d'aller voir. Hein. On, a, on a pu le voir, comme ça tu peux tu peux voir un petit peu, te souvenir où c'est. Puis tu regarderas pas l'émission de la même façon. non plus. Hein. As, T'as aimé ah, bah, ah, Moi j'ai adoré. Hein. Franchement c'était vraiment génial. <rire> tu, tu pleures Tu t'aimes pas oui j'aime bien Ah bah alors qu'est-ce que tu fais Tu poses la question et dis mais C'est pour sûr que tu répondes bien Ah va <rire> oh, okay, Pour pouvoir aller ce soir au restaurant et te faire goûter de l'alligator. l'alligator. Dis Tu connais la différence qui est entre un crocodile et J'allais te poser la question Hein Ah bah, ah bah L'alligator, la, l'alligator, le, le bec il est plus fin. Voilà ah, n'importe quoi C'est caïman pareil <rire> Tu vas nous la faire dans chaque vidéo <rire> Chaque fois qu'on parle d'Alligator, on met crocodile, c'est ce qu'on fait hein. C'est comme là, il fait 38 degrés, et on n'arrête pas de se dire, il fait bon hein. Ouais, il fait bon <rire> On ne peut pas partir de la Louisiane sans manger au moins, et goûter de l'Alligator. Alors là, j'ai demandé deux plats d'Alligator, de la saucisse d'Alligator, et de la queue d'Alligator. Alors ça c'est un petit peu relevé et ça j'en sais rien, j'ai pas goûté, alors à toi l'honneur. Bon bah écoute, je prends d'abord les morceaux de queue là les gars. Voilà, et tu me dis ce que tu en penses. Mais je ne vais pas me tromper dans la sauce parce que j'aimerais savoir à quoi ça ressemble. Oui, c'est bon. mieux, c'est mieux. Mmh. Ah bon Délicieux. À ce point Et ça ressemble à quoi à Du poulet. Ah bah oui, bah, c'est ce que je disais aussi, hein, ça ressemble mmh. du poulet. Mais comme tu as bien le poulet, ça tombe bien Mais c'est de l'alligator Si, si, c'est de l'alligator non, oh, oh, oh, oh. ils vont pas t'arnaquer quand même Oh non, oh, non oh. C'est bon La saucisse, hein Perfect, thank you Et ça, normalement, c'est un petit peu plus relevé est-ce que c'est bon Délicieux. Ah ouais On se réconcilie avec l'alligator. Mort, hein Oui, oui, bien sûr. vivant. Dis au fait, papa, tu sais la différence entre un crocodile et un alligator Oui, le crocodile, il a un museau plus large. Oui, bah enfin, c'est quand même pareil. Hein. <rire> papa, t'es où T'es où, papa mais C'est plus fort que toi, hein C'est plus fort que toi hein. Non, je rafraîchis l'atmosphère Regarde il oui, fait ici, C'est ben frais hein, depuis que je fais ça. Alors, t'as fait ça à New-York, tu fais ça ici, t'as pas honte Non, je rafraîchis l'atmosphère <rire> Allez, moi aussi je fais alors voilà. C'est ça, t'as pas honte Non, non moi ça me fait plaisir <rire> <rire> Bah alors, on va où, là Bah écoute, maintenant, on va... Bah, on, on va faire du, du boat air, hein Du airboat. Ah, du et bon, oui. Et on va voir, on va voir des, des alligators. Des alligators. Dit, au fait, en parlant d'alligator, ouais, ouais, ouais, ouais. tu connais la différence entre l'alligator et le, et le, le crocodile Bah oui, c'est pas difficile. Le crocodile a une, une bouche beaucoup plus grande. Ah, oui, bah donc c'est caillement pareil, quoi. Ah, c'est caillement <rire> cette viande, mais hein. moi c'est mon pas gentil, c'est hein. Elle est où, elle est où, elle est ta solidarité paternelle Non, non, non. Mais attends, mais je vais jamais pouvoir bouffer ça, moi. tant regarde la taille de ma main. Voilà, regarde. C'est deux fois la taille de ma main. Bon, ah ben j'avais un petit creux. Pourquoi tu fais ça sais franchement pas sur ma Comment ça, je sais pas appuyer, ça. Comment ça, c'est pas... C'est comme consigné. ça Ah oui, quand même T'es comme les Américains, toi Tu gaspilles oh, En grande quantité <rire> Tu gaspilles en grande quantité <rire> Allez Allez, quoi Allez, je vais te mettre au lit... Je vais te border ouais. et moi je vais faire la fête. Et si toi je dors, que... Je vais faire la fête. Allez, je t'ouvre la porte. Hein. Allez, on va faire de dos. Allez, les petits vieux au lit et les jeunes vont faire la fête. <rire> tu connais la différence entre un alligator et un... Et un... Hey, merde, un crocodile Fais-la toi, fais-la toi, je comprends, vas-y. Bon, tu connais la différence qu'il y a entre un caïman et un alligator Non, un alligator et un crocodile <rire> Je <l 'attire. rire> Fais-la toi, fais-la toi ah, hein. dis, au, oh, dis au fait, papa, tu sais la différence entre un crocodile et un alligator ben Oui, le crocodile, il a un niveau plus large Oui, ben enfin, c'est caïman pareil hein. <rire>